Bonjour, je me présente Thierry Bama, et aujourd'hui on va faire le gâteau basque au chocolat. Alors, c'est une version revisitée du gâteau basque traditionnel, une spécialité de ma région, un inconditionnel des gâteaux de voyage. Là, il est au chocolat, mais on pourrait très bien le varier en le faisant ben, au Japon, je sais qu'on le fait au matcha, à Lyon on le fait à la praline rose. En fait, on peut varier à l'infini les parfums de, de ce gâteau. Ce qui est intéressant dans ce gâteau-là, c'est que c'était un vrai gâteau de voyage, un gâteau qui va pouvoir euh, se transporter facilement, se conserver entre 8 et 10 jours. Et là, en l'occurrence, au niveau du chocolat, on a un gâteau moelleux, très chocolaté et croustillant à la fois, puisque c'est la particularité du gâteau là c'est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, donc c'est très intéressant. Et encore une fois de plus, comme je le dis, aujourd'hui, est au chocolat et vous pouvez la varier comme vous voulez. Voilà. Donc pas de sablé au chocolat, si vous voulez la faire nature, vous enlevez la partie cacao, vous remplacez par la farine et vous lavez nature. Dedans, on a pour d'amande, farine, cacao, poudre, levure chimique, du sucre, alors là, c'est du sucre semoule blanc, classique, ça pourrait être du sucre roux, jaune d'œuf et oeufs et du beurre. Donc la première chose que je vais faire, c'est mélanger le beurre et le sucre ensemble, et ensuite, je rajouterai les jaunes d'œuf avec les œufs et je finirai par les poudres. Donc là, on va bien bien bien malaxer le beurre pour pas avoir de grumeaux de beurre à l'intérieur, avec le sucre. Lorsque le beurre et le sucre seront bien mélangés, on incorporera les œufs. Alors, c'est une pâte qu'on peut faire à l'avance, sur une semaine. C'est une pâte aussi qu'on peut détailler, mettre au congélateur et utiliser quand on en a besoin. Et là, c'est simple d'utilisation. Une fois que le mélange est bien fait, les œufs incorporés, on va envoyer les poudres petit à petit à l'intérieur. Donc les poudres ont été préalablement amisées donc farine, levure chimique, cacao poudre et poudre d'amande. Voilà donc là ma pâte est terminée, donc je vais la, la débarrasser, la mettre au frigo. Donc il faut qu'elle soit quand même assez, assez froide pour pouvoir l'étaler, parce qu'elle contient quand même pas mal de beurre. Voilà. Et, euh, et ensuite on va, va l'abaisser. Alors le gâteau basque, ça paraît simple, mais c'est quand même un petit peu technique. Dans le sens où il faut tenir compte des épaisseurs. C'est très important. L'épaisseur de la pâte dessous-dessus, la hauteur du moule et la quantité de crème. Donc, il va falloir quand même être assez rigoureux là-dessus si on veut avoir un gâteau basque euh, qui réponde aux exigences euh, euh, qui est le sien, c'est-à-dire d'être euh, croustillant et moelleux à l'intérieur, mais surtout d'avoir ce bel équilibre entre la crème et la pâte. Voilà. Voilà au frais et ensuite on va la baisser donc là on va réaliser la crème pour notre gâteau basque alors c'est pareil autant la pâte c'est très important de bien la réaliser de bien la baisser pour avoir une épaisseur correcte et régulière autant la crème elle a aussi sa particularité c'est à dire qu'il faut pas la monter c'est pas une crème d'amande classique c'est pas une frangipane comme on a l'habitude de, de l'entendre et d'ailleurs je fais une petite aparté là dessus ce que je fais faire pour le gâteau basque qui je le fais aussi pour les galettes, c'est-à-dire qu'en fait, je n'aère pas la crème. Si je monte ma crème, c'est-à-dire si je, je l'aère au batteur, je vais incorporer des bulles d'air. Ces bulles d'air sont empoisonnées, à la cuisson, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont vouloir sortir et en sortant, elles vont faire éclater mon gâteau basque. C'est pareil pour une couronne, pour une galette des rois. Souvent, on a des galettes des rois avec un vide d'air à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe En fait, la crème, elle a tellement empoisonné qu'elle... Je vais laisser partir ses, les bulles d'air et en, en voulant extirper les bulles d'air, eh elle ouvre, la, elle ouvre la, la galette. Et si elle ne l'ouvre pas, dans tous les cas, elle crée un vide à l'intérieur. Donc, faire attention à ne pas monter la crème. Donc, là, je, la poudre d'amande, je vais la mélanger avec ma crème pâtissière. crème pâtissière, rien d'exceptionnel, on ne va pas la faire. Vous savez faire une crème pâtissière, crème pâtissière classique. Je la mets dans ma cuve de batteur et je vais la mélanger. Alors, avec la poudre d'amande, j'ai oublié de préciser, bien entendu, il y a le sucre aussi. Ici, je vais mélanger le beurre avec le chocolat. Lorsque ma crème pâtissière ma poudre d'amande et mon sucre sont bien mélangés, je vais incorporer les œufs. Poudre d'amande, sucre et euh, la crème pâtissière. Les œufs. Je remets au batteur. Dans les œufs, j'ai mis aussi le rhum. Hop on a les œufs, crème pâtissière, poudre d'amande et sucre. Ok. Donc maintenant, je vais incorporer le chocolat avec le beurre. Voilà, donc ma crème est terminée. Donc on peut voir qu'elle n'est pas montée. Elle est très, très souple. On va pouvoir garnir le gâteau basque. On a abaissé notre pâte à gâteau basque au chocolat, donc épaisseur 4 mm. Euh, on l'a détaillé pour entrer dans ce moule-là. Voilà. Donc euh, on vous donnera le diamètre et la hauteur du moule. Le moule a été préalablement chablonné avec du sucre pour amener un peu de croustillant. Donc là je viens foncer mon moule. Ensuite j'ébarbe. Donc là, je vais venir ajouter maintenant ma crème. 300 g de crème par gâteau basque. Alors, très important de bien respecter le poids si on ne veut pas que ça déborde. Hein. Voilà, donc là, mes trois gâteaux basques sont garnis. Je vais venir maintenant appliquer sur le dessus ma deuxième abaisse de gâteau basque. Donc, qui pareil, épaisseur 4 mm pour obturer ce gâteau. Donc, c'est pas la peine de dorer l'intérieur du gâteau. Ça va se coller tout seul. Voilà. Hop, petit coup de rouleau comme ceci. Et on vient légèrement dégager la bordure. Pour pas que la, la pâte colle au moule. Voilà. Donc là, maintenant, on va mettre un petit coup d'orure. On va rayer avec une petite fourchette. Donc, dorure simple, une dorure à l'œuf classique, hein. pas de dorure à la crème. Donc ça, c'est on va le mettre au four à 160 degrés pendant environ 45 voire une heure. Ça dépend effectivement euh, de la tête de votre four, du nombre de gâteaux que vous allez mettre dedans. Alors c'est une fourchette, euh, souvent on rigole, mais bon, c'est un outil qui n'a m'a pas coûté cher. Simplement, je vais lui enlever hein, un petit branche pour, pour pouvoir obtenir les trois traits. Alors pourquoi les trois traits, on dit à chaque fois bah, Tout simplement parce qu'on fait référence à la toile de bœuf qu'il y a sur les bœufs. Euh, vous savez, on a des tissus basques traditionnels Pays basques, et souvent ce sont des rayures, comme ça, des traits par trois. C'est ce qu'on mettait sur les bœufs lorsqu'ils travaillaient au champ. Et donc, on reprend euh, ces fameux trois traits sur le gâteau basque. Voilà. voilà. Faites à mettre au four. Bon, les gâteaux basques sont cuits. On va les démouler. Voilà. Donc, on voit ici la petite pellicule de, de sucre roux là, qui reste sur le gâteau, qui va amener le croustillant. Sur un gâteau basque qui peut, euh, comme je dis, se conserver entre 8 et 10 jours, il restera toujours moelleux et croustillant. Ça, c'est un réel avantage sur un gâteau de voyage. Voilà.